Bonjour, Armel. Bonjour. Euh, tu es coach quantique, thérapeute du changement. Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne te connaissent euh, peut-être pas encore, euh, comment tu travailles exactement Alors, je suis coach quantique, j'interviens du coup dans l'énergétique, mais je le fais de manière assez particulière. Pourquoi Parce qu'en fait, je suis très passionnée par cette, les points de jonction qui existent entre l'invisible et le visible, entre ce que je désire et la matière. Parce qu'après tout, on a tous ce point en commun de dire, j'ai envie d'être heureuse. On a cette aspiration à l'intérieur de soi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir dire, OK, entre ce que tu veux vraiment, entre ce rêve que tu as envie de réaliser, comment créer les points de jonction pour que ce que tu rêves se réalise Et beaucoup de gens, justement, restent dans cette espèce de... Euh, comment dire, dans cette espèce de croyance sociétale qui est là et qui est vraie, qui est que j'ai besoin d'agir pour que ça marche. C'est vrai que l'action est importante, mais au-delà de l'action, il y a toute une dynamique euh, vibratoire, énergétique dans l'invisible qui fait que ce que l'on désire, marche vraiment, c'est-à-dire on peut presque être des magiciens de notre vie, où on peut créer des événements, on va pouvoir provoquer des événements qui vont être à notre faveur. Et ça c'est ce qui m'intéresse et, et c'est vraiment là où je suis spécialisée en tant que coach quantique justement pour allier le tout, l'invisible et le visible, créer des, des événements qui soient favorables pour ça. Alors, Créer votre propre changement, c'est justement euh, le nom d'un stage, une transformation sur quatre semaines hein, que tu proposes. Euh, oui. Comment finalement tu as créé euh, cet atelier euh, Un atelier que tu proposes depuis déjà plusieurs années, c'est un peu même ton best-seller. Oui, c'est ça. Disons que c'est ma dixième édition. Donc, c'est vraiment euh, un programme chouchou pour moi. Euh, L'intention première à travers ce programme, c'était vraiment une envie de contribution. Euh, en fait, chaque fois que je trouve une clé, chaque fois que j'ai expérimenté quelque chose qui marche pour moi, mon premier désir, c'est de, de le partager. Mon premier désir, c'est de se dire aux gens, tenez, il y a, là, il y a une formule qui est incroyable et qui fonctionne. J'ai mis du temps à l'expérimenter, c'était galère d'y être. Et moi, je vous offre un raccourci. Je vous offre un résumé de tout ça, de l'expérience que j'ai pu faire, de l'expertise quand j'en ai tiré. Et... et, et et, et voilà, je vous le propose. Mais en fait, euh, l'origine même de ce programme, c'est que… <rire> Comment dire ça, ça ramène un petit peu dans mon passé, du coup. <rire> en fait, tout ça a commencé pour moi quand j'ai euh, vécu une séparation, il y a 13 ans de cela. Euh, pour la première fois, je, je, je tombe amoureuse, je vis une relation qui est fusionnelle, qui est passionnée. Et la séparation a été une chute terrible pour moi, où j'étais vraiment au fond du trou. Euh, à ce moment-là, c'était tellement compliqué pour moi que j'étais au bord du pelage, je pesais plus que 43 kilos, et mourir était bien plus simple pour moi que de vivre. Avoir les raisons de vivre, c'était vraiment compliqué pour moi. À ce moment-là, il a fallu que je remonte la pente, et je me rappelle très bien que j'ai appelé mon, mon accompagnateur et mon accompagnateur me dit « Armel, euh, je ne t'accompagnerai pas parce que tu as vraiment tous les outils en toi. » Donc, pour la première fois, je me retrouve face à mon histoire, euh, face à moi-même, face à la haine que j'avais vis-à-vis de mon père, face à la énième séparation que j'ai où je me sens abandonnée et rejetée. Et je me suis dit, en fait, dans cette séparation et dans cette chute, c'est mon histoire que j'ai revu vivre. Et je me suis dit, je suis dans une boucle infernale dans laquelle, comment je vais faire pour qu'un homme ait envie d'être avec moi Mais en réalité, est-ce que moi j'ai envie d'être avec moi La réponse était non. Et donc, il y avait vraiment une remontée de, de ces enfers, parce qu'il faut dire ce qu'il y est, où je, me suis, euh, je suis rentrée dans, dans, une, comment dire, dans une vie d'assette et d'ermite. Ce que je ne savais pas, c'est que j'y resterai huit ans dedans. Mais pendant huit ans, j'avais à cœur de comprendre la souffrance, ma propre souffrance et surtout la souffrance de l'humain. Qu'est-ce qui fait que les gens souffrent tellement Mais surtout, comment faire pour que les gens puissent vraiment sortir de là Il s'est trouvé que j'ai mis trois mois pour me sortir de, de, de cet engrenage dans lequel j'étais. Euh, trois mois, c'est rien pour quelqu'un qui est dans une dépression profonde, euh, et pour avoir aussi des tendances suicidaires. Donc, j'ai trouvé que c'était important pour moi de partager euh, les outils qui m'ont permis de... Donc, j'ai mis huit ans pour explorer d'autres choses, pour être vraiment heureuse. Et dans cette exploration-là, il y a eu pas mal de... Ça a été tout un parcours spirituel aussi, où j'ai pas mal testé euh, des... Bah, des outils hein, qu'on partage à plusieurs niveaux, il y avait la communication non violente, les émotions, la méditation, alors que je ne savais pas méditer, c'était laborieux pour moi de méditer. Et en fait, ce programme, c'est un petit peu un processus où… Euh, c'est un processus complet, en fait, un processus complet dans lequel… Euh, qui nous permet vraiment de, de, de sortir des situations répétitives, de ces blocages émotionnels dans lesquels nous sommes, dans lesquels on a l'impression d'être enfermé et de pouvoir en sortir. Mais ce qui est important pour moi aussi, à travers ce, ce programme dans lequel je livre les outils, hein, euh, dont le processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires, qui est au cœur de ce, de ce programme, c'est surtout de permettre et d'offrir aux gens la possibilité en toute autonomie de se guérir eux-mêmes. C'est-à-dire, je ne me sens pas bien, je pratique le programme, et en fait, j'ai un, un changement. Je n'ai pas besoin d'avoir un, un thérapeute ou un accompagnateur. Donc, c'est une façon de, de faire honneur et de redonner le pouvoir et la puissance de l'humain. Alors, ce programme, moi, quand je vais sur ton site web et que je lis, euh, j'ai le sentiment qu'il s'adresse aussi à toutes les personnes qui ont un rêve, un souhait, un projet, mais qui n'arrivent pas à le réaliser. Concrètement, ça ne se fait pas. Euh, Qu'est-ce que tu proposes toi de plus que tout ce qu'on peut déjà lire sur la pensée positive, le pouvoir de l'intention, la loi d'attraction En fait, ce que je peux apporter de plus que, par rapport à tout ce que j'ai vu jusque-là, c'est que là, c'est comme un guide, c'est un process qui est complet. Euh, la boucle, elle est bouclée. C'est-à-dire que souvent, on a un enseignement, donc ok, on apprend euh, comment se libérer de nos émotions. Mais en fait, se libérer de nos émotions n'est qu'un élément, un élément dans un, un vaste, comment dire, dans un vaste tableau. Donc, ce programme permet d'avoir justement ce recul pour voir le plan d'ensemble. Parfois, justement, les gens ils veulent réaliser un projet. Ah, c'est super de pouvoir dire, j'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie. C'est super de pouvoir dire j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires, mais dans le plan d'ensemble, est-ce que ce projet est possible Si oui, de quelle manière est-ce qu'on peut articuler notre vibration intérieure pour que le message soit assez clair, pour que l'univers le matérialise Et justement, ce plan d'ensemble-là, c'est ce que ce programme euh, offre justement. Et, moi, c'est ce qui m'a beaucoup manqué, en fait, dans pas mal de pratiques que j'ai vues, c'est que on n'a pas une pratique unifiée. C'est des petites brides de choses, donc on essaye plein de choses, puis au final, on se perd, et puis au final, on perd du temps. Et on, alors que là, en fait, il suffit de suivre vraiment le process, et quand on suit le process, on part de la racine, la racine de la problématique, déjà, il faut la cibler de manière claire, on la déprogramme. Et on crée une nouvelle réalité. La boucle est bouclée. Voilà. Donc, quand les gens souhaitent vraiment, euh, ils ont un, un objectif euh, clair, dire OK, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Ben, à travers ce process, la personne peut cibler où se trouve la problématique déjà, où se trouve le blocage. Euh, Est-ce que ça se situe dans le fait que, ben, en réalité, j'ai besoin de rétablir ma confiance en l'homme Est-ce que ça revient par le fait que, finalement, j'ai pas d'espace pour Est-ce que ça vient aussi des mémoires transgénérationnelles que j'ai besoin de déprogrammer Mais en fait, ce qui est génial, c'est que c'est à la portée de tous. C'est entre vos mains. Il n'y a pas besoin d'un thérapeute pour ça. Et, euh, et, et moi, je trouve que voilà, le fait d'offrir les clés en main aux personnes que j'accompagne, aux clients qui viennent me voir, pour moi, ça c'est indispensable. Je ne suis pas là en train de dire, je suis détenteur des clés, je suis là en train de vous dire, je vous donne les clés et vous aurez la possibilité de ne pas avoir besoin ni de moi ni de personne. Et ça, pour moi, cette, ce retour à l'autonomie et à la puissance et au pouvoir de l'autre, c'est hyper important. Alors, tu nous parlais justement des blocages. Ouais. est que ça veut dire que ce stage, il commence un peu par un état des lieux de notre état intérieur euh, qui fait euh, peut-être aussi que ce qu'on veut ne se réalise pas Ah, mais complètement. Mais c'est il y a, en fait, on rentre dans une société aujourd'hui, on a une espèce d'appétit, une voracité pour les solutions dix clés pour faire ça, trois clés pour faire ça, mais comme si c'était euh, en ayant les clés, ça débloquerait tout. Mais en fait, non, avant d'appliquer les clés, il faut déjà savoir quel est le problème de manière précise. C'est une opération qui est chirurgicale. Je vais déjà voir quelle est ma problématique, où est le nœud, de quoi il s'agit, de quoi on parle vraiment. Et En fait, si on avait l'élément juste, on n'a pas, pas besoin d'être accompagné. La problématique principale, c'est que notre nœud, souvent, surtout quand elle revient de manière récurrente, c'est qu'elle se trouve dans l'inconscient. Donc, il y a plusieurs façons d'aller puiser cette information, dans ce, ce blocage dans l'inconscient. Soit on fait de l'hypnose, soit on va aller voir un thérapeute. C'est ce que font les gens quand ils viennent me voir en coaching one-to-one justement, mon intuition va aller puiser va aller chercher l'information dans leur inconscient où se trouve le blocage. Mais en fait, c'est à la portée de tous. En fait, on a besoin, cette lecture de nos blocages au niveau de, cette, de notre inconscient, elle est à la portée de tous. Mais en fait, ça nous demande justement, ça, ça, ça équivaut au module 1 de ce programme, d'aller voir au-delà du mental, de dépasser euh, l'histoire qu'on se raconte pour aller voir vraiment, de dire « waouh !» En vérité, en vérité, où se trouve ce nœud De quoi il s'agit vraiment Et, et c'est le commencement, c'est le début de toute transformation, c'est ce point-là. Et pour moi, c'est pour ça qu'on commence par ce module dans le, le programme, c'est d'aller voir le nœud de manière précise. Alors, tu parles aussi beaucoup euh, des émotions. Oui. En quoi cet inconfort euh, que l'on ressent hein, quand on est euh, justement traversé par ces émotions, peut-il avoir du sens En fait, il y a plusieurs écoles, <rire> pour certaines personnes, pour, euh, beaucoup de, pour certains accompagnateurs, euh, l'émotion est négative en soi. Donc, il faut chasser, il faut libérer l'émotion, il faut nettoyer l'énergie négative. Voilà, L'émotion est un problème. Donc, on prend des antidépresseurs parce que le mieux, c'est de se sentir bien, vite, rapidement. Donc, rapidement implique qu'on se débarrasse de cet élément-là. Or… Or, l'émotion, je parle ici de l'intelligence émotionnelle, je parle du, du, libe, du leadership émotionnel, parce que l'émotion en soi, elle est bien au contraire un trésor incroyable et une clé inclo, incroyable dans la solution de notre problématique. En fait, notre émotion contient la solution de notre problème. Donc, imaginez si… Si vous êtes là pour chasser vos émotions, en fait, vous chassez la solution euh, idéale pour vous. C'est un dites peu dites un guide, dites en dites fait. fait. Nos, nos émotions sont un peu nos guides, quelque part, ils nous, elles nous éclairent Complètement, complètement. En fait, ça nous amène à voir aussi ce décodage de nos émotions. Là, on rentre dans le, dans le module 2 euh, aussi du programme dans lequel je porte une attention particulière euh, justement dans ce décodage des émotions parce que Dès lors que j'ai une lecture claire des émotions qui sont là, hop, j'ai une peur. À supposer que j'ai une peur, il est très clair que la peur indique que j'ai besoin de me rassurer. Mais une fois que c'est clair pour moi, je ne vais pas faire dix euh, années d'introspection pour comprendre pourquoi, bah, vulgairement parlant, je me chie dessus. Ce n'est pas du tout ça. En fait, une fois qu'on sait pourquoi l'émotion elle est là, immédiatement, on sait comment agir, on sait quelle décision prendre, on sait quelle action poser. Et en fait, l'inconfort lui-même, si on l'exploite à bon escient, devient une, une réelle ressource dans la situation inconfortable dans laquelle nous vivons. Et pour moi, pouvoir me dire que tout est bon, l'émotion, elle est inconfortable dans le corps, mais l'intensité qu'il y a en soi anime tout simplement à quel point le besoin qu'on en tire est indispensable. Donc, en fait, ça donne aussi une douceur de vivre. Mon, mon émotion, elle devient mon compagnon de vie. Elle devient mon guide tel que euh, tel que vous l'avez dit là. Donc, du coup, c'est super génial de pouvoir se dire que tout est bon pour soi. Il suffit juste de savoir comprendre, de savoir décoder et une fois qu'on décode, on ne peut pas dire « Ah, j'ai une vie de merde ». Non, je vis des moments de merde. Non, je peux juste dire « Tiens, là, je vis une situation qui est sollicitante pour moi, dans laquelle j'ai vraiment besoin de tirer l'essence de cette expérience. J'ai vraiment besoin de comprendre pourquoi cette émotion est là, ce qu'elle me dit, ce qu'elle raconte de moi. Et une fois que j'en tire, j'en fais quelque chose. Donc, du coup, la perspective de vivre des moments émotionnels, même si elles sont difficiles, deviennent comment dire, très apprenante, très grandissante. On n'a on, on on a plus cette sensation d'être plombée ou de subir la vie, mais à chaque fois de se dire wow, « waouh, je vais encore sortir grandie, je vais encore sortir gagnante ». Et pour moi, ça, c'est ce que j'ai vraiment envie de transmettre à travers la manière dont on, comment dire, on gère et on exploite l'émotion en tant que telle. Alors J'aimerais également qu'on parle de cette autre notion que tu abordes pendant ce stage, c'est celle de l'effet miroir. Ah oui. euh, Comment ça fonctionne Qu'est-ce que nous renvoie l'autre Et voilà, comment ça fonctionne cet effet miroir En fait, dès lors qu'on comprend euh, que tout est vibratoire, c'est-à-dire que selon la vibration dans laquelle je suis aujourd'hui, je vais créer ma réalité à l'extérieur de moi, l'invisible et le visible. La matière, tous les événements de ma vie, sans exception, n'est que la résultante de ma vibration intérieure. Mais dès lors qu'on intègre ça, on comprend bien que tous les événements de ma vie, sans exception, n'arrivent pas au hasard. Il n'y a pas de hasard, c'est des situations provoquées, c'est des situations qui sont la résultante de ma vibration intérieure que je n'ai pas conscience, qui est dans mon inconscient, mais que je peux totalement, totalement remanier. Et donc à partir de là, tout est effet miroir. Ça veut dire que tout ce que je vois là n'est que le reflet de moi. Mais c est, c est, pour moi, ça, ça a été une révolution dans ma vie parce que parfois on ne comprend pas ce qui nous arrive. On se dit « mais pourquoi ça m'arrive ?» Parfois on cherche des solutions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Mais quand on comprend bien que tout est miroir, que tout est le reflet de ma vibration intérieure, il suffit de savoir voir, il suffit de savoir décoder. On rentre encore dans un décodage et c'est ça, c'est vraiment le processus du module 1, la lecture des blocages inconscients, mais aussi la lecture des événements de ma vie. Quand je sais décoder et que je sais voir au-delà de ce que je perçois, c'est une énorme richesse parce qu'en fait, on peut mettre le mental au repos parce que toutes les solutions qu'on cherche sont là. Tout est indiqué, tout, tout, tout, est, tout est déjà là. Mais ça veut dire aussi que euh, l'avenir est déjà là, l'information du futur est déjà là, si je sais décoder. Donc, en réalité, la vie n'est pas censée être une lutte. La vie est censée être euh, un espace d'observation conscient dans lequel toutes les informations sont déjà dans les événements de ma vie. Il me suffit d'accepter de voir au-delà de mon mental et au-delà du filtre émotionnel. Et quand j'arrive à faire ça, je perçois de manière très claire ce que j'ai à faire, ce que j'ai besoin de changer en moi. Pour moi, ça change, tout. Ça, ça, ça change tout dans ma perspective de vie. Alors, une autre partie très importante justement de ce programme, c'est justement la déprogrammation. Tu oui. parles même de déprogrammation, de processus de déprogrammation des mémoires cellulaires. Alors, est-ce que c'est toi qui nous déprogramme pendant le stage ou est-ce qu'on va apprendre à le faire tout seul et finalement à devenir un peu notre propre thérapeute Alors, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est important de partager les bonnes recettes. Quand il y a quelque chose qui marche, je les partage. Voilà. C'est assez ouais, incroyable parce que, comme toute personne, en tant que coach, accompagnateur et thérapeute, on aimerait remplir notre agenda. En fait, je me sens vraiment... Euh, j'aime pas dépendre de quelqu'un moi-même. Je crois que vraiment, ce n'est vraiment pas quelqu'un que... J'aime me sentir libre, j'aime me sentir en pleine puissance et capacité de pouvoir m'occuper de moi, de pouvoir m'occuper de mes mots aussi. Et le partage de ce processus euh, de la déprogrammation des mémoires cellulaires de manière très, comment dire, transparente, euh, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi, parce que ce processus-là, c'est le processus que j'applique pour moi-même dans ma vie au quotidien, ça c'est sûr, mais que j'applique aussi dans les séances en coaching one-to-one. -one. Voilà. Donc, comment je mets ça en place euh, ce processus, je l'ai reçu, c'est important pour moi de le dire, en écriture automatique. Donc, euh, <rire> c'est assez incroyable parce que c'était la première fois que j'étais réveillée un matin littéralement en écriture. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que mon accompagnement allait changer, que j'allais vraiment pouvoir aider les gens. Ce processus, il a évolué dans le temps, avec euh, dans le sens où j'ai toujours cette envie d'affiner affiner le process pour aller… Droit, droit au but et le plus rapidement possible. Cette notion de raccourci, elle est importante pour moi. Donc, en fait, je la réactualise très souvent pour la préciser davantage. Euh, quand les gens viennent dans le programme Créer votre propre changement, je, je leur donne le processus en tant que tel. ils vont mettre en Je leur explique le mode de fonctionnement et ils vont le mettre en application. Mais mettre en application par rapport aux blocages qu'ils sont en train de vivre dans leur quotidien. Voilà, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui que je vis de manière récurrente ou quel est le blocage que j'ai là qui fait que mon objectif, mon projet ne se réalise pas. Donc, Ils vont déprogrammer, ils ont deux semaines de mise en application dans lesquelles ils vont faire ça par eux-mêmes. Je suis là parce que je ne, les quitte, je ne quitte pas le groupe. Euh, ils ont accès à un, une page privée, justement Facebook, dans lequel on communique, dans lequel je reste en lien, pour qu'ils puissent me partager comment la mise en implication s'est faite. Est ce qu'il y a eu des blocages? Qu'est ce qui a été compliqué pour eux? Donc, je suis je suis là en fait en support et en soutien pour qu'ils puissent vraiment euh, maîtriser l'outil et le processus en lui même. Mais de toutes les façons, ils voient le résultat de suite, hein. c est, c est, c est, les résultats sont palpables euh, de suite. Il y a une transformation intérieure qui se fait, mais il y a aussi, une, dès qu'il y a une transformation intérieure, il y a une transformation vibratoire. S'il y a une transformation vibra vibratoire, il y a une transformation au niveau des événements de ma vie. Donc, en fait, on est toujours dans ce lien, ce, ce processus de la déprogrammation euh, va amener un impact sur sur sur mon quotidien. Ça, c'est sûr. Alors, si j'ai bien compris, en fait, à travers ce stage, on va apprendre dans un premier temps à un petit peu se libérer de nos blocages, à décoder nos émotions, euh, les expériences que l'on vit, euh, ce processus de déprogrammation. On va apprendre à se déprogrammer. Et le but, comme tu le disais, c'est quand même qu'il y ait des répercussions dans sa vie, concrètement, euh, que bah, ce qu'on souhaite, ce qu'on ait envie de vivre puisse enfin euh, se réaliser. Oui. Est-ce que, euh, toi, vraiment, euh, l'idée à la fin de ce stage, c'est de nous donner tous les outils, toutes les clés pour que ce soit possible. Est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont fait ce stage, qui ont eu justement des résultats concrets Alors. Effectivement, pour moi, euh, agir, faire pour rien ne sert à rien. Dépenser pour rien, ça ne sert à rien. Je préfère aller en vacances. Donc, je parle vraiment de ce principe que euh, quand je partage quelque chose, comme là, dans le processus, euh, ce programme « Créer votre propre changement », l'intérêt, c'est que les gens aient vraiment un résultat euh, concret et, et palpable, juste là. Euh, alors, en exemple, il y, y, y a plein d'exemples, en fait. Quel est l'exemple euh, le plus probant euh, qui est là, d'une personne qui a mis en application Je, je, je reviendrai presque vers moi, vers ce que j'ai vécu. Euh, alors, je vais choisir une, un exemple qui est… Euh, là, je crois que je vais devoir euh, <rire> sélectionner parmi… Euh, voilà sans rentrer forcément euh, dans l'histoire de la personne mais en tout cas est-ce que toi tu as pu toi-même constater à travers les personnes que tu as accompagnées que tu as suivies et consuivi social il y avait une transformation quoi qui avait vraiment le but le but c'était concrètement de vivre ce qu'on avait envie de vivre et justement euh, ça s'est ça ça s'est passé les choses se sont mises en place en, en fait il y a un avant et un après ce programme parce que ce programme est un réel saut on appelle ça un saut quantique ça veut dire que on c'est comme si le programme permet d'ouvrir les yeux sur les infinies possibilités que l'on a. C'est-à-dire que l'application la, la, de la technique elle-même n'est plus réservée à certains savants, à certains intelligents ou à certains thérapeutes perchés dont, dont ils ont l'intuition. En fait, c'est comme si on ramène euh, cette expertise chez soi. Donc tout le monde est à même et habilité de le faire. Et, et, et et il y a vraiment un avant et un après parce que notre regard sur la vie change, parce que nos capacités à la transformer changent. Donc, c'est très clair que tous les gens qui ont fait ça ont une perception de leur vie qui est complètement différente, mais ça leur permet aussi du coup, de comprendre euh, leur entourage euh, parce qu'ils voient pour eux, donc ils voient aussi pour les autres. Donc, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, il y a pas mal de, de, de thérapeutes qui se sont inscrits justement pour parce qu'ils avaient envie de. <rire> Ils ont dit, J on adore comment tu accompagnes et on a envie d'avoir cette technique-là. Donc, euh, ça, c'est un fait. Mais euh, c'est. Il y a des personnes qui viennent, qui appliquent le processus du, du programme, qui, mais ça revient de manière assez. C'est assez euh, euh, comment dire. Pas mal de personnes ont appliqué le processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires pour justement déprogrammer ce qui leur empêche de rencontrer quelqu'un. Mais la mise en place de, du processus fait qu'il y a vraiment une ouverture qui se passe. Et même si ce n'est pas la première personne où ça va être comment dire la grande histoire, mais il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Et à fur et à mesure, ils y réajustent et à fur et à mesure, la rencontre se fait. Pour d'autres personnes, ils avaient besoin de, justement de, de rentrer dans ce programme pour changer de métier. Parce que c'est facile de dire « ah oui, moi j'ai envie, envie de tout laisser tomber ». Mais c'est ok, je laisse tomber pour faire quoi Comment je peux me reconnecter à mon super talent Comment je peux faire pour sortir de cette insécurité financière dans laquelle l'insécurité financière devient mon référentiel pour, pour mes, mes plans d'action donc, en fait, le processus en lui-même a permis à ces gens-là de, de faire ce grand saut, de dire « Ok, je me lance, quelle que soit la situation qu'on vit actuellement, vu que je suis créateur suprême de ma réalité, j'ai la technique, j'ai les moyens, j'ai le processus qui me permet de créer la réalité que je désire vraiment. » Donc, beaucoup, la majorité des personnes qui ont fait ce programme, par exemple, ont eu cette capacité à se sortir de cette réalité collective qu'on vit actuellement, dans laquelle, de manière collective, on dit « ok, on est dans une déchéance économique », quoi, alors que pas du tout, pas du tout. C'est une possibilité, on a la possibilité de choisir d'autres possibilités aussi. Il suffit de savoir comment, où est-ce qu'on upload, en fait. C'est comme si où est-ce que, est que je me branche et pour moi, ça, c'est un, un grand réconfort de voir aussi que, la maje, que les personnes qui ont fait le programme ont une gestion de la situation actuelle qui est... Tout va bien pour eux, en fait. Ça ne, dit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais il y a une gestion de ce qui se passe de manière quand même assez incroyable. Donc, les gens se portent bien. Finalement, on, on y gagne ça. en confiance et en compréhension. Complètement. Il y a une compréhension de la vie, donc il y a une confiance en la vie qui s'installe, mais il y a surtout une confiance en soi parce que on reprend les rênes de notre vie en main, on a une meilleure maîtrise des, des transformations, mais surtout, surtout, communément à tout le monde qui se sont inscrits et, et, et les gens que j'ai accompagnés, indéniablement, dans leur cœur, ils savent que rien n'est impossible, que tout est, tout est infiniment possible pour eux. Il suffit juste de de mettre en application les processus tels qu'ils étaient. Lec bloc module numéro un, la lecture des blocages. Je cible ma problématique. Module deux, je déprogramme. Et une fois que j'ai fini de déprogrammer, j'ai une feuille blanche qui m'est offerte. Quelle est la nouvelle histoire que je veux écrire et comment j'applique vraiment les lois de la création et les lois de l'attraction C'est vraiment une boucle complète dans lequel les gens, ils ont et ça pour moi c'est une réelle victoire dans, dans ce programme, c'est de pouvoir transmettre cet espoir dans leur cœur que tout est possible, ils peuvent tout créer, et aujourd'hui ils savent comment faire. Pour moi, c'est <rire> j'allais dire je peux mourir demain, c'est ok pour moi, parce que pour moi c'est je suis ravie de ce cadeau qu'ils qu se sont fait d'avoir ça entre les mains. Alors concrètement, quand va se dérouler justement ton prochain stage Comment ça va se passer Combien de participants vont pouvoir justement suivre ce programme Et puis comment toi tu vas un peu les accompagner sur plusieurs semaines Alors là, le programme démarre le samedi 29 janvier, donc c'est bientôt, voilà euh, C'est un programme qui a été amélioré à fur et à mesure du temps. Moi, j'ai tenu compte vraiment des retours que j'ai eu auparavant. Donc, au, avant, le programme était sur un mois. J'ai doublé le temps pour qu'il y ait vraiment un temps de transmission et un temps d'intégration aussi du process. Euh, donc là, on est sur cinq modules, cinq modules de transmission et d'intégration. Euh, on fait ça sur Zoom, on se voit à chaque fois. Donc, pour compléter justement ces temps de présence et de coaching ensemble, collectif, euh, je mets aussi à disposition, et ça aussi c'est nouveau, une bibliothèque ressources euh, dans lequel les gens vont avoir des vidéos qu'ils peuvent voir et revoir à vie. Donc, c'est bien de pouvoir aussi revenir. Parfois, on se perd dans notre quotidien. Euh, il y a aussi le fait que euh, tout tout, tout, toutes les séances en coaching collectif qu'on va faire ensemble sur Zoom, ils vont avoir les replays à disposition, donc ils peuvent revenir dessus à tout moment. Euh, et en plus de ça, j'ai restreint le groupe aussi. Donc vraiment, j'ai envie d'être plus près de, de chaque personne pour que l'intégration elle se fasse et pour que cette euh, transmission puisse se faire vraiment. Parce que pour moi, chaque personne qui a intégré le process pourra passer le relais autour d'elle. C'est un point de lumière pour moi. Et donc, j'ai envie de prendre soin aujourd'hui, d'avoir à travers ce groupe restreint de six personnes, vraiment de m'occuper de chaque personne. Donc, en fait, votre... de faire en sorte que chaque réalité soit prise en compte. C'est important, ça, pour moi. Et ensuite, euh, il y a aussi une nouveauté. Et en plus, c'est que euh, je propose un coaching en one-to-one -one avec moi, offert dans ce programme de façon à ce que la personne, quand elle va appliquer le processus, ce n'est pas juste de la théorie, mais elle va l'appliquer dans sa vie. Donc, déjà, la problématique, son défi du moment va être traité. Et donc, le coaching one to one va être un support pour aller vraiment en précision et pour que je puisse aussi l'aider dans les conseils et dans les directives de manière beaucoup plus précise. Voilà. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a le, cette page Facebook privée euh, qui est là, qui permet justement à tous les participants de se soutenir, de poser toutes les questions le long du process, parce que durant ce programme, ce programme, il est à la fois théorique, on a bien compris, et il est à la fois pratique. Ça veut dire qu'on va faire le module 1 sur la lecture des blocages inconscients. Tous les participants auront deux semaines de mise en application dans leur quotidien. Donc, ça va leur permettre de. C'est vraiment une spiritualité incarnée, c'est ancré. On va on va pratiquer ça dans notre vie de tous les jours. En fait, la personne est déjà en train de construire son autonomie et son expertise, justement, par rapport aux outils. Donc voilà, donc on se revoit pendant ces 15 jours là. Hop sur Facebook, Armel, je ne comprends pas. Là, je vois cet événement. Est ce que cette lecture, elle est juste Et moi, ce que je fais à distance, c'est que je me je me branche sur la situation, je me connecte et je réajuste à chaque fois. Donc, euh, on se revoit, on fait le point et après, module 2, comment on applique le process et voilà, comment on fait à fur et à mesure. Donc, c'est un stage collectif, mais il y a quand même un accompagnement personnalisé. en ah, fait. C'est indispensable, sinon on ne fait que de la transmission. <rire> et à, à chaque fois, per, à la fois c'est personnalisé, mais à la fois la vie de la personne, l'actualité de la personne est au cœur du programme. Euh, c'est pour moi… C'est pas, c'est un programme où il y a à la fois de la transmission, mais il y a aussi de l'intégration. On intègre le process en soi, mais surtout dans notre quotidien. Et c'est important pour moi de faire ça parce que avant, je faisais des séminaires et c'était super quand j'y étais. Puis quand je ressortais de là, c'était le vide intersidéral. Je savais pas comment, euh, c'était comme si j'arrivais pas à faire le lien entre tout ce que j'ai appris et mon quotidien, quoi. Et euh, justement, je, j'ai pris acte de ça et je me suis dit « Ok, comment je peux proposer quelque chose dans lequel, quand les gens investissent pour un programme avec moi, eh ben en fait, ils ont tous les bénéfices au quotidien pour eux. Mais pour ça, j'ai besoin de transmettre, d'accompagner, de soutenir la mise en application au quotidien pour que ça devienne un automatisme, en fait, que ça soit pas la mise en application ne devienne pas un poids, mais bien au contraire, le, le, le plaisir de trouver vraiment les bienfaits et les bénéfices de ce process. Ça devient une règle de vie, en fait. On vit notre vie différemment. On vit notre vie différemment. <rire> Alors, comment on fait si on veut s'inscrire Quelles sont un peu tes prochaines dates euh, Quand se déroulera le, pro le prochain stage Alors, le prochain stage se déroule le samedi 29 janvier. C'est le premier module. Euh, le deuxième module, c'est le 12 janvier, le 26 février. Il y a deux autres dates aussi. Toutes les dates sont sur mon site internet www.armel-timing.com Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Y aller et vous inscrire directement. Voilà. Il y a un nombre voilà. limité justement d'inscrits. Euh... Six personnes, c'est tout. Voilà. Donc, Donc si. Euh, si euh, en fait, tout dépend de. L'urgence, de l'envie, de l'intensité de dire est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de vivre les transformations. Est-ce que j'en ai marre d'être ce hamster dans la roue, à pédaler, à faire plein de thérapies partout et puis au final, il y a un petit peu de choses qui changent Est-ce que j'ai envie de sortir de cette croyance que ah, il va falloir que je fasse un, un, un développement personnel, un travail sur moi laborieux pour, pour être heureuse Mais à quel âge hein À quel âge Donc, s'il y a vraiment une urgence de se dire ah « ben là, j'ai moi, j'ai envie de quelque chose qui soit pratico-pratique, dans lequel je veux avoir des résultats, des transformations concrètes. Bon, ben, le programme, il est là. S'il y a un moment donné de dire, ben, moi aussi, j'ai besoin d'activer cette, cette, euh, mon pouvoir créateur et que je puisse vraiment créer la vie que je veux. OK, j'ai un process qui est là. Le comment faire, il est là. OK, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, c'est maintenant. Et, et, et j'ai envie de, de, de, voilà, de m'accompagner en toute autonomie. Hop, le process, il est là. Le programme, il, il est là, quoi. Il est à portée de main. Donc en fait, tout dépend de quel est le temps qu'on est prêt à à s'accorder là. Est-ce que c'est maintenant Est-ce que le bonheur c'est maintenant Est-ce que la transformation c'est maintenant En fait. Est-ce que j'ai encore envie d'être dépendante d'un thérapeute pour ça Est-ce que j'ai envie de me donner les moyens pour dire, pour m'accompagner en fait, mais m'accompagner vraiment euh, Ça c'est vraiment des questionnements. Euh, voilà, est-ce que j'ai envie d'avoir, de savoir comment sortir des situations répétitives euh, On n'a pas besoin d'un thérapeute pour ça. On peut, il suffit de savoir faire. Ben ok, la clé elle est là et elle est là maintenant en fait. <rire> eh ben parfait, merci beaucoup Armel pour merci. cet éclairage merci. sur ce stage. Hein. créer votre propre changement Donc, qui commence très bientôt là. Dans quelques oui. semaines, Je te remercie Elodie pour euh, d'avoir pris le temps de m'interviewer, je suis vraiment très touchée de l'intérêt que tu as porté sur, euh, sur ce programme et de développer ce sujet ensemble. Merci à toi. Merci. Merci. Je tutoie, je ne je sais plus. Merci beaucoup. <rire>